<rire> il est avec nous en plus. Carrément, t'as vu, il a eu son grand master Bah, ouais, je suis avec vous, les frères, ça va ou quoi Ouais, je suis. Oh, c'est quoi oh, C'est oh, trop bizarre, carrément. Les, les, les frérots, j'enregistre oh. une vidéo, j'ai vraiment envie de gagner. Venez, on gagne Ah, on va gagner, on va winner. Blanc, blanc Mort. Un HP sur le point. Un HP sur le point. Voilà, vous voyez Je tombe avec un des abonnés à TV, TV. Blanc. Mort. Encore un HP de. ta droite, frérot, j'ai naïf, attention. Bien joué oh, bon, bon. <rire> Voilà, bonne ambiance. Mort. Bon. Voilà Le double Le triple, le triple pour Zach et attention. Voilà Je tombe avec des abonnés, ou en tout cas des mecs qui me reconnaissent, et en plus de ça les mecs sont trop sympas, ça comme et il y a bonne ambiance, ah ça me fait plaisir. Sachez que ça me fait vraiment plaisir. Cette partie me fait chaud au cœur, donc je les en remercie. Et la ligue, bon, il y a des défauts. Alors, je, je me permettre juste de les muter rapidement, euh, parce que j'ai quand même envie de parler, je crois que vous les entendez tout le long. Je les redémuterai, euh, voilà, dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, je pense également à eux. Donc, ça me fait plaisir de tomber sur des abonnés et des mecs qu'on reconnaît. Et au global, la ligue, dans son fonctionnement, etc., vu qu'ils viennent quand même d'apporter des modifications, est ultra plaisante à jouer, malgré quelques petits défauts. On peut peut-être, vu qu'ils ont été réactifs, se laisser penser, imaginer qu'ils peuvent peut-être apporter des modifs au système de classement qui, lui, et je pense qu'on est d'accord de manière unanime sur ça, n'est vraiment pas euh, terrible. Et je dirais même difficilement Oh dommage, oh, qui est difficilement compréhensible, d'accord Ça c'est vrai qu'on en est encore sur un bail où on a encore du mal à bien comprendre, master, hors argent, avancé, compétiteur, etc. C'est assez flou, et s'ils peuvent apporter des modifs sur ça, ce sera vraiment parfait, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution pour un truc qui gâche vraiment le plaisir de jeu de beaucoup de personnes à l'heure actuelle, c'est les 3v4 et les 2v4. Alors moi j'aime bien jouer en groupe, je joue souvent en groupe, et d'ailleurs je trouve ça très dommage au passage, tu vois, qu'il n'est pas mis de différentiel entre quand tu joues en 3v4, on est en train de les éclater. Oh, j'ai été outgun. Quand tu joues en 3 et en 2v4, il devrait, pour moi, y avoir une différence entre le 3v4 et le, 2, et le 1v4, 2v4, parce que... Euh l'heure actuelle, j'ai joué en groupe face à des mecs solo et j'ai des mecs solo qui ont joué contre mon groupe et inversement, je suis tombé contre des groupes. Euh, quand t'es solo et que tombes sur un groupe de 4 de mecs qui savent jouer, qui comment entre eux, etc., c'est beaucoup plus difficile que quand tu tombes sur des sections solo duo. Pour moi, il va y avoir deux rangs différents ton rang solo duo et ton rang quand tu joues à 4 qui devrait être clairement différencié. Et dans la même mesure, il devrait trouver une solution pour les mecs qui quittent, parce que je pense qu'il y a un gros problème avec le jeu, c'est-à-dire que plein de fois, vous voyez, je suis dans des games même avec des fois quand je joue en groupe, vous voyez, et euh, je tombe sur des bonhommes. Euh, qui quitte mais avant même que la map ait commencé c'est à dire que dans le chargement bam on voit direct qu'on est en 3v4 alors soit il faudrait que dans le chargement en 3v4 la game ne se lance pas ou faire en sorte que le, la perte de points soit moins élevée si le mec a fini en 3v4 parce que tout ça genre Et bien sûr trouver également des sanctions plus élevées pour euh, les kiteurs, parce que les gâche gâchent absolument tout le plaisir de jeu des personnes qui essayent de tryhard mais pas que le plaisir de jeu mais également les, le rank et ça c'est vraiment très très grave tu vois. On va se concentrer j'ai pas fait un kill depuis Voilà j'ai pas fait un kill depuis tout à l'heure là on a fait moins 3 et bien, on va aller sur le point directement Hop. En capture... okay, en Il est en face Il est en face J'ai voilà, j'ai la capture partielle maintenant. Maintenant, je peux reculer, faire mon Kill War. Hop, ils vont avancer avec moi. Super. Voilà, let's go On va avancer. Je vais avancer chez eux, regardez. Hop, on va faire Zach le Kill War encore. Tac, tac, tac. Oh dommage je l'avais pas vu j'ai failli l'avoir donc oui euh, une sanction plus élevée pour contrer les 3v4 et euh, du coup une perte de points moins grosse pour ceux qui subissent euh, quelqu'un qui a quitté ou quelqu'un qui a bugué dans l'accueil et puis Au global aussi régler vos soucis hein ce serait bien parce que je suis sûr et certain qu'il y a un souci même moi qui ai une connexion béton tu vois of the world avec 3 de king mes couilles, mes couilles en ski et compagnie je subis ce genre de problème ou en mode ça me fait ouais la session de jeu n'est plus disponible la session de jeu n'est plus disponible machin et je pense qu'à l'échelle de connexion de Zach Nani on peut pas réellement dire que c'est parce que j'ai une côte paysan quoi tu vois ce que je veux dire On peut pas vraiment accuser la connexion du Kaznani d'être responsable de ceci tu vois. Oh on est en train de gagner c'est propre. Attends je vais les démuter. Faites attention les villes les frères. Je streak, je streak. Ah merde, je streak au pire moment. Oh là là, je streak au même moment. Ah, quoi J'ai détruit 6 tes sympathies, frère. Il me fume. C'est ma première game de la journée, elle est un peu plus calme. What, what, 1 HP, vraiment un HP. Escalier, escalier. Derrière toi, derrière toi, le frérot. Oh non, il m'a entendu. Ah, c'est dur, il m'a entendu, je m'attendais pas. Je pensais que j'allais prendre un free kill. 8 versus 12, c'est le mode contrôle, alors je l'avoue, le mode contrôle est pas mal. Pas mon préféré, mais je dirais qu'il est pas natal, immonde. Par contre, j'avoue que la capture du drapeau OG manque un petit peu. La capture du drapeau... Oh, ce qu'il vient de prendre, lui, de la cuisine. Ce qu'il vient de prendre, ce qu'il vient de prendre. Est-ce qu'on va gagner Regardez Ouais, ça arrive à rien. 8 pour 7, 8 pour 7. Je mets, je ça mets, arrive, euh, basket. Je... basket, basket, basket, basket, il en a un. Je mets un prédateur, je mets un prédateur. Attention, attention, je recule, je recule. Viens, viens, petit. Let's go, on a gagné. Ça fait que 2-0. Le mode contrôle est quand même assez marrant. Ça change un petit peu. Et la capture du drapeau qu'on a connu, tu à l'époque, MW3, VO2, Black Ops 1, peut-être pour les plus anciens, qui a été un mode qu'on a vraiment tous kiffé, était devenu, ouais, ça c'est Wailers qui me le disait quand je jouais avec lui. Après, c'est devenu assez ennuyeux, apparemment. Et vraiment de moins en moins cool. Je sais même pas qu'on pouvait tirer sur ce travers-là. De moins en moins cool au global. Et euh, ce petit mode contrôle, j'avoue, fait, fait plaisir. Attends, comment ils s'en sortent, les frérots, avec moi? 14, 7, 15, 12, 27, 8. Ah ouais, 27, 8 là, t'es chaud, hein. T'es chaud, cousin. que ouais, je te le dise, hein. Il est bouillant, est le mec dit, en fait. Ah, mais... bah, gros, tu me fais plaisir là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. T'es là, tu karimes, c'est en fait. bon, je suis content. <rire> oh, je te kiffe. Oh, t'as moins 3 là. Ouais, Presque. Ça, ça, ça. Moins 4, moins 5. Je sais plus ouais. combien, ouais, c'est un massacre. Ok, moins 1. Zigzag, zigzag. Moins 2 pour Zach, on est bien. Oh, dommage, à droite, il retourne dans l'appart. Et bon, au final, avec quelques ça, jours de recul, etc., est-ce que vous arrivez, vous, à. A apprécier quand même le mode league, est-ce que jouer sur un mode épuré vous fait plaisir même si le système de classement est pas terrible Oh quels sont les commentaires que vous auriez à dire et qu'est-ce que vous auriez à retenir Moi je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est pour ça que par exemple j'ai eu des personnes sais, qui sont venues sur mon stream dès que je streamais dessus et que quand j'ai dit que je m'amusais quand même tu vois une fois in-game, surtout maintenant qu'ils ont encore un peu plus épuré le truc il y a des personnes qui vont dire un peu, limite-toi ouais, Zach, t'es hypocrite parce que tu disais que t'as fait une vidéo, le mode ligue est, est nul, et puis après, derrière, tu euh, t'amuses un peu dessus, c'est un peu naze. »« nasal. Après, à près, près, près, tu es pas touché. Là. Alors que pour le coup... Alors, ah, encore, encore. Hein. Vu que j'ai quand même pas mal expliqué ce que re, je reprochais, tu vois, à la ligue, à savoir le fait de ne pas être proche des pros et d'avoir un système de classement naze, bon, vu qu'il nous reste entre guillemets que le système de classement naze, je trouve que c'est un peu plus propre que... Au tout début, voyez-vous Alors attention. Oh, ils sont -ils deux What Ils ont peut-être de regarder comme ça, je m'y entendais pas Oh, ils vont leur réussir à choper B, c'est bien, c'est bien, ça va rendre la game un peu plus serrée là. Hop Ça va leur faire gagner du temps. 13-15 en lui, hein 13-15 en lui, il hein. faut faire attention. Il faut faire attention, hop. Elle est à ma gauche. Ça vous fait le back ça vous fait le back. Oh Encore un, encore Ah, je l'avais pas vu, putain, c'est dur RCXD, Ah oui, la RCXD, frère. Oh non, la RCXD, ça, ça va falloir en parler, ça. Ça va falloir qu'il la nerve, qu'il l'enlève, qu'il la touche. De même pour les trophies. Oh, la RCXD, habituellement, c'est... Ah, c'est petite voiturette, tu vois, qui explose au calme. Le... Non, je voulais avoir du shoot, j'ai manqué de tout Alors que dans ce fucking jeu, la RCXD, c'est une bombe nucléaire sur roue, ça rend malade, frère Le truc, vraiment, il explose à 5 mètres de toi, de même pour les trophies qui captent tout gros, le Fabien Barthez du, retien, du retrait de grenade, ça rend malade, vraiment Ils ont un gros travail à faire sur ces saloperies, là. 8, 8-7, 7 à 8, 7 à 8, 7 à 8, aïe. Failli stun mon allié. Hein. Failli enfin, mourir à cause de son strict Oh, C'est dur. 5 à 4. C'est dur, ça devient un peu de la SND. C'est quoi je fais le bac Alors, Je fais le grand bac. Là vu qu'ils ont Et plus de spawns bon, bon. je peux me le permettre. Oh. Je peux me le permettre. Oh, C'est dur. Non. Oh moche perdu Aïe, aïe, aïe, le grand bac qui n'est pas passé! J'aurais peut-être dû suivre l'autre! J'aurais peut-être dû le suivre! J'avais peur qu'il m'entende! J'aurais peut-être dû le suivre! Franchement, je pense que j'ai mal joué! Ah là, c'était serré! Deux ah, Attention, les mecs, c'est pas fini! <rire> Transpirer du Fiacos sur Call of Duty! J'aime bien le faire quand il y a des classements et une raison. <rire> Allez, let's go, let's go, let's go. On repart sur la victoire là, on finit 3-1, voilà. Oh, ils sont plus que 3. Ça, par exemple, voilà, c'est n'importe quoi. Le mec, délai dépassé. Donc, soit soit il a quitté alors qu'ils viennent de revenir à 3-1, ce qui est en soi euh, voilà, très peu probable. Hein. Le mec va pas quitter alors qu'ils viennent vas -y, vas -y, vas -y. de réduire le retard. Soit il a bugué en plein milieu de la partie et auquel cas, il bah, y a un vrai problème aussi avec ce qu'il fait, tu vois. Parce que franchement, je pense vraiment qu'il y a un problème dans la capacité des parties à assumer le, le host, l'host. Doucement, monsieur. Bon, là, Capture partielle, je vais mettre ça. Basket, basket à droite. Bien joué au gosse. Let's go Allez, on tient B, c'est bien. Viens, reviens petit, reviens petit. Alors là, je flex tout de suite en 3v4, on en 4v3, parce qu'on a bien l'avantage. <rire> je me suis amusé, là. J'ai fait le gamin, j'ai fait le gamin, j'ai fait le gamin. Ah, mon shoot Il y en a un chez nous, chez nous, chez nous. Pente. Chez nous, derrière. Bon, va bah écouter. c'est... Oh, C'est le une victoire, j'ai les victoires, j'ai victoires, Ouais, ouais. ouais dis-moi, dis-moi, dis-moi. je te suis du AW. Ah, bah, on est ensemble, mon gars, on est ensemble. Ouais, te... Regardez, on a oh, gagné une partie ensemble. Voilà, ensemble. Force, force. Oh là là, ah bah ah, ça fait plaisir. Oh, ouais, c'est la première fois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, Boum. C'est un bon, c'est un beau. Et bah voilà, on a fait plaisir à des abonnés. On a gagné une partie. Et j'espère également que je s'est fait plaisir sur YouTube. Bon, et bah voilà, iPod, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. On remonte dans le classement. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.